C'est ça que le jour' on se retrouve pour une vidéo euh, sur EpiCube Voilà parce qu'un nouveau mini jeu qui est sorti je pense qu'il y a quelques jours Et c'est parti Ça va être drôle Oh il y a un smiley alors Tu vas décider oui Oh là là Eh On est château quand même Putain Petite pomme d'or Et ouais on commence comme ça tout Comment je l'ai. Remercier de s'être fait tuer comme une merde. Niqué Frère, pitié qu'il ait des. Oui Shirtless 3 je suis trop fort Arrête de faire ton âme modeste ou sinon, moi et ma bande de bébés phoques trisomiques et recouverts de miel depuis l'âge de 8 ans, allons te défoncer ta gueule de babé tout, sorti des Alpes du Spéculos enneigé. Allez, on peut sur un Peggy 18. Ouais vas-y, il a pris trop cher Il y a pas d'autres popo, non bon. Oh putain, il joue à l'arc. Oh là Oh non il a failli le respect Mais moi j'ai une chartless 3 Oh putain Oh le massacre tous oh, les coeurs Je pense pas que ça soit normal à à oh, Elle est en train de m'enchaîner oh yeah, yeah Yeah yeah Oh non en plus, oh non, elle a géré oh Putain, merde Oh, vas-y, j'avais trop trouver l'espoir Bon, c'était un beau carnage Après ce magnifique carnage, on va faire une autre partie Et si vous vous demandez pourquoi actuellement Il fait jour, alors qu'avant qu il faisait tout noir C'est parce que je récorde ça Après avoir fait environ une heure de montage Voilà, c'est ma vie C'est très marrant Et MerNova Nova qui m'appelle Je sais que t'as 200 abonnés, merde La vidéo, attend, fais un partage. T'as pas des études en explication, s'il te plaît. Oh je vois pas ton partage. T'as une code gitan. <rire> On dirait qu'elle dit mon gars. Oh, pas très sexy. Euh, merci pour les 166 abonnés. Désolé pour la voix bizarre parce que je suis putain de malade. D'ailleurs, si vous, vous si vous avez vu la vidéo MW2 en Funtage. page. Vous le savez que je suis malade avec ma voix de pédobir. <coughs> oh ma gorge. Alors. C'est moi qui ai eu le coffre La la li, la l'air Non Mais y a... Mais rejoignez C'est pour ma vidéo Putain Ayez pitié Oui On saute Ouais poursuis le gars Vas-y on va faire le ramasse on va faire le ramasse Eh hey, mais arrête de le courser là, putain Allez Viens là, je vais te buter. Et putain, mais ça fait une grosse poursuite. Là, on est quatre à se poursuivre. Non Puis l'acide. C'est pas cool. <rire> Ow tente d'amour à me démonter la tête. Bon, sur ce, je vous dis bye tout le monde. A la prochaine, c'était super.